Bonsoir, bonsoir, bonsoir, tout le monde, bonsoir tout le monde, dans tous les pays. Ici, c'est le grand maître Marabou à Bouillon du Bénin. Et je profite par là pour saluer tous mes clients qui sont à l'extérieur, France, Gabon, Sénégal, Italie, Burkina, Belgique, Paris, Amérique, ainsi de suite. Je vous salue tous. Beaucoup me connaissent déjà. Beaucoup connaissent déjà mes capacités. Vous êtes au temple du grand maître Barabou à Bougno-du-Bénin. Comme le dit, beaucoup de clients me contactent ces temps-ci en me disant qu'ils sont attaqués par le portefeuille magique qui les a qui qu les ont bougés et bouffés près de des millions. Pourtant ils ne sont pas satisfaits. Tout est grâce, ils n'ont pas laisser ça. Parce que tout se fait ici-bas. Si, si tu fais du bien, tu vas avoir du bien dans ta vie. Si tu fais du mal, tu vas avoir du mal dans ta vie. Ici, vous êtes avec le grand maître Marabou Abouro du Ménin. Pourquoi je suis là ce matin C'est juste pour vous montrer la démonstration du portefeuille magique que beaucoup ne croient pas. Pourtant beaucoup ne croient. Parce que c'est ça qui sauve la jeunesse d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a pas de boulot. Tout est calé. C'est l'argent magique. Qui fonctionne ce temps-ci j'en ai beaucoup de clients à l'extérieur qui ont fait ça depuis des années pourtant ça les produit toujours de l'argent personne n'est pas mort pour ça personne ne m'a pas dit que grand-mère à bouillon a bouffé mon argent et j'ai pas trouvé la satisfaction ça j'ai jamais entendu ça je fais ce boulot ça fait déjà 32 ans je suis répété dedans 5 fois vous voyez, voilà, on ne va pas trop traîner, on va aller droit au but. je vais vous faire la démonstration du portefeuille magique, parce que beaucoup ne le croient pas, regardez, suivez bien mes vidéos, et abonnez-vous à ma chaîne, voici le portefeuille magique, si c'est moi maître Marabout à Goyon, qui t'a fait ça, tu dois avoir ce génie sur ça, et les collines. Si tu n'as pas vu le génie sur ça, si tu as eu ça, ça a commencé par produire, tu vas voir lui-même, il va venir sur ça là-bas. Ça, c'est forcé. Parce que sans génie, ça ne peut pas voler de l'argent dans la banque. C'est ce petit génie qui est sur ça, qui est en alliance avec les grands génies qui sont ici. Et ils vont dans les banques pour voler de l'argent dans votre portefeuille magique. Voilà. L'argent que ça vous produit, ce n'est pas conduit quelqu'un pour, pour que ça vous produise. Non la rituelle se fait ici. Je fais tout. Je vous envoie le colis. Dès que vous avez eu pris le colis là-bas, vous allez voir quatre bougies différentes sur ça. Et une bague. La bague concerne la protection dans tous les dangers. Voilà. Pour commencer, parce qu'il y a certains individus escrocs qui volent mes vidéos et qui font escroquerie aux gens. Voici mon numéro. Pour ceux qui ne connaissent pas, plus 229. 69, 78, 37, 28. maître Marabout à bouillon du Bénin. Voilà. Donc le portefeuille magique que voici, c'est ça. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, rien, rien, rien dedans. Vous voyez, même si je vous ai envoyé le colis, c'est comme ça. Il n'y a rien dedans. C'est comme ça vous allez voir le colis. Et il y aura quatre bougies dedans plus une bague. C'est la bague qui est sur ma main. Une fois que tu as la bague sur ta main déjà, tu peux parler à le portefeuille magique et ça va te produire. J'en ai beaucoup de bac parce que c'est mon domaine. Voilà. Donc, je vous montrer. Il n'y a rien, rien dedans. Il n'y a rien dedans. Voilà. Maintenant, vous allez fermer. Toi qui as eu ton colis. Maintenant que tu fais, tu frappes ça avec ta main gauche qui contient la bague. Tu frappes ça trois fois. Tu appelles le nom d'une banque dans ton pays. Banque UBA, tu peux dire ça. Aura Bank, tu peux dire ça. UCC Bank, tu peux dire ça. N'importe quelle banque qui contient de l'argent dans ton pays, tu peux dire ça. Ça veut dire que tu commandes le génie. En attraction avec les grands génies ici en même temps il te fait ce que tu veux il t'amène l'argent dedans en même temps ça ne prend pas minute. Le banques que j'ai déjà appelé ils ont déjà fait venir l'argent et moi je sais je vois en spiritualité mais vous ne pouvez pas voir voilà donc maintenant que tu viens de finir de dire le nom de la banque tu prends ça tu ouvres ça vous voyez pourquoi je vous dis de bien voir. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Je vais faire sortir tout l'argent qui est dedans. Le portefeuille magique que j'ai fait, ça va produire un million par jour. C'est ça. Vous voyez C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Et ce n'est pas faux billet. Il n'y a pas de faux billets dans la banque. L'argent là, ça vient de la banque. Ce n'est pas du faux billet. Vous voyez Ce n'est pas du faux billet. J'ai confiance à mes génies. Il ne peut jamais me trahir. Vous voyez Ils ont fait venir aussi des billets de 5000. C'est l'argent qu'ils ont vu dans la banque pour le moment qu'ils vont te faire venir en même temps. Et ça n'a pas de conséquences. Personne ne va mourir n'a pas de conséquences ni inconvénients. Si quelqu'un te dit ça, dis non. Ça n'a pas de conséquences. Pour plus de détails, contactez-moi sur hasard. Je vais vous expliquer mieux. Et c'est pas fini. Le portefeuille magique que vous voyez, si vous ne voulez pas faire ça, il y a aussi la valise magique. Bientôt, je vais aussi faire cette vidéo et vous allez voir. Il y a aussi la valise magique qui produit des millions chaque jour ou chaque vendredi. Voilà. Et vous qui sont à l'extérieur et vos copines, ne reste pas tranquille. Ou bien tu veux faire le retour d'affection. Ton mari t'a laissé depuis des années. Même si ça peut faire 50 ans, si tu veux qu'il revienne, il va revenir. Avec mes puissances et mes pouvoirs et en concentration avec mes génies, tout est possible pour moi. Mais dans n'importe quel pays, si je les envoie, il doit partir et revenir me dit ce que je les ai dit de faire, il doit le faire. Voilà. Toi qui as ton mari ou bien tu es marié et puis tu es divorcé, vous avez fait le mariage, pourtant vous êtes divorcé, il n'y a pas de problème. Je peux attacher ton mari pour toi. Et c'est ce que tu dis qu'il va faire. Je peux l'envoûter aussi pour toi. Ça dépend de ce que vous voulez. N'hésitez pas, contactez-moi directement. Surtout les jeux du hasard, il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Je ne vais pas tout dire sur les réseaux sociaux, les jeux de raja, savon de chance, parfum de chance, parfum d'amour, Pour les grands commerçants. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout dire sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je vais essayer de vous présenter mes génies. Ce génie que voici, il s'appelle Sibissa Bagambala. Il est fort dans tous les domaines. Voici sa grand-mère. Lui, il fait tout le travail que tu lui commandes. Même si c'est pour tuer quelqu'un, il est capable. Même si c'est pour faire revenir ré quelqu'un au monde. Si la personne est morte et puis personne n'a pas prévu, on peut le faire revenir au monde grâce à ce génie. Ce génie que vous voyez, si quelqu'un te doit de l'argent, ça peut être des millions. Et il ne veut pas payer. Si on lui donne son, son nom. Et on lui donne ce qu'il va manger ici, en même temps il fait le travail. Le grand génie que voici là-bas, c'est lui qu'on appelle Dan. Le monde complet est dans sa main. Voilà. Et le grand génie que vous voyez là-bas aussi, c'est pour mon grand-père. Il m'a laissé ça. Tout ça, c'est mes forces de me frappe. Voilà. Je ne vais pas vous montrer tout mon couvent ni tous mes genoux. Le peu que vous avez vu, ça va. Mais ce que je vais encore vous dire, le portefeuille magique, une fois que vous l'aurez, respectez les conditions. Parce que ça n'a pas de conséquences ni inconvénients. Personne ne va pas mourir. Respectez les conditions que Grand Maître Marabout à Bouillon vous a données. Et vous pouvez réaliser aussi grâce à ça. Parce que beaucoup ont des voitures des maisons, des villas, des locations grâce à ça. Et j'ai confiance à mes pouvoirs. Quels que soient vos problèmes, contactez-moi. Dans, dans tout le pays, chaque problème a sa solution. Donc contactez-moi. Je ne suis pas cher. Je prends seulement frais d'ingrédients et je vous fais le travail. C'est fini. Et chez moi, c'est la satisfaction ou le remboursement. Et depuis que je fais mon travail, aucun client n'a pas dit pour me rembourser. Non. Parce que tu as trouvé satisfaction. Pourquoi tu vas encore demander remboursement Un marabout qui vous fait l'argent, il doit aussi en avoir. Je ne peux pas faire l'argent et être aussi pauvre. Non. Il y a beaucoup qui ont venu chez moi. Et ils ont vu mon état. Je ne suis pas un pauvre. Voilà. Je ne suis pas un pauvre. Un pauvre ne peut pas rendre quelqu'un riche. Non. Tu peux refuser à tout le monde. Donc, bye bye. Après, vous allez encore voir mes vidéos. Restez connecté, Abonnez-vous à ma chaîne. Bye-bye.